Salut les propriétaires immobiliers qui doivent vendre leurs biens immobiliers dans les semaines qui viennent. Alors, arrêtez d'être dégoûté de la vie de votre vente immobilière qui ne se réalise pas. Vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est super, ça va changer votre vie, ça va changer votre vente immobilière. Pourquoi enfin, Je vous explique tout cela dans la vidéo, tout de suite. Si votre vente immobilière ne se réalise pas, c'est un échec depuis des mois voire des années. Vous savez, il y a une raison qui est super logique. Vous n'avez pas de stratégie, vous n'avez pas d'outils, vous êtes tout seul, vous êtes isolé. Vous êtes toujours en train de vous poser la question, pourquoi cette semaine j'ai pas eu d'acquéreur. Ou si vous avez eu des acquéreurs, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il vient faire là Il a passé son temps à critiquer, euh, il est reparti, on ne sait même pas pourquoi euh, il n'achète pas, s'il y a un agent immobilier qui est venu avec quelqu'un, vous n'avez même pas de retour, euh, Enfin, vous êtes désespéré vous ne savez plus comment faire et ça c'est bien normal pourquoi bah parce que ça fait des mois voire des années pour certains qu'on bah, vous met des rats dans la tête qu'est ce que j'appelle ces rats dans la tête c'est toujours la même chose on vous raconte toujours les mêmes problèmes on vous dit toujours pourquoi ça fonctionne pas euh, pour x ou y raison de votre bien immobilier vous en avez marre d'entendre ça parce bah, je vous comprends quoi et puis à un moment donné il n'y a plus de visite c'est le calme plat euh, bah vous dites jamais mon bien immobilier il va se vendre, Alors après vous entendez dire que bah, c'est pas la bonne période que le marché immobilier en ce moment il est tendu, on ne peut pas vendre ou que la typologie du bien que vous proposez, il bah, y en a trop euh, ou il n'y a, a pas de demande pour ce type de bien, enfin bref vous savez de quoi je parle, vous savez exactement les choses vu que vous les vivez donc comment faire pour renverser la vapeur Comment faire pour que ça s'arrête et que vous puissiez reprendre un mindset, un état d'esprit super combatif, que vous dites « Allez, on y va maintenant, euh, je, je n'accepte plus cette situation. » Comment faire Parce que vous êtes tout seul, vous êtes isolé. Eh bien, vous allez commencer justement à arrêter cet isolement. Vous allez aller vous enregistrer sur réussirsonimmobilier.fr. Attendez, je vais faire un demi-tour parce que là, j'arrive à un endroit où il y a beaucoup de bruit. J'ai peur que vous ne m'entendiez pas. Donc, vous allez aller sur « Réussir » sonimmobilier.fr c'est en trois mots chaque mot est séparé du tiret du 6 vous inscrivez et là je vous permets d'accéder à une formation en 5 vidéos qui va vous permettre de remettre le pied à l'étrier et de ne plus être seul d'être accompagné déjà en vidéo ça c'est très important ensuite je vais vous permettre de pouvoir euh, communiquer avec moi on va se voir sur skype ou au téléphone et vous allez m'expliquer, je vais vous accorder 30 minutes votre euh, situation de vente. Et moi, je vais déjà vous donner des éléments euh, très factuels qui vont vous permettre justement de pouvoir euh, relancer votre vente, la redynamiser et surtout bénéficier très rapidement de nouveaux contacts et de nouvelles visites. Je vous assure que votre situation est figée pour les mauvaises raisons. Si vous mettez en place une stratégie qui est bien ciblée par rapport à votre bien immobilier, si vous avez des outils, si vous savez parler de votre bien immobilier, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, il hein, ne faut pas avoir fait une, une, une autre école de commerce ou je ne sais quoi pour parler de son bien immobilier. Vous vivez dedans, vous savez parfaitement expliquer euh, les, euh, les situations. Alors là, je suis en train de voir dans le parc un magnifique écureuil. Alors, oh merci, il est parti, tant pis, j'adore ce parc. En tout cas, je vous parle un peu, voilà, activement, avec beaucoup d'énergie, c'est parce que ça m'énerve d'entendre les mêmes choses tout le temps de la part des acquéreurs, parce que les pauvres, enfin de mon point de vue, vous êtes tout seul. Les, les agents immobiliers au début sont un peu dynamiques, après vous, vous n'entendez plus parler, à part si euh, la baisse de prix, la baisse de prix, bon, et puis vous baissez une fois, deux fois, trois fois, vous avez baissé de 100 000 euros, votre bien ne se vend toujours pas. C'est normal, vous n'avez pas de stratégie. Donc vous êtes dans une situation où vous devez absolument mettre en place votre, votre stratégie de vente ciblée de votre bien immobilier. Mettre en place des outils de communication. Tout ça, je vous l'explique dans la formation gratuite sur réussirsonimmobilier.fr. Je vais vous retrouver sur une autre vidéo, mais je compte sur vous. Vous reprenez l'espoir en vous inscrivant sur réussirsonimmobilier.fr. Vous regardez les cinq vidéos et si vous avez besoin, vous me contactez, je vous offre 30 minutes gratuites de coaching. On regarde ensemble la situation de votre vente immobilière et je vous donne mes premiers conseils. Allez, à très vite! Et là, j'ai mon niveau d'énergie, mon niveau de motivation je vais remonter pour remonter. Alors, vraiment, je voudrais faire mon tour de te remercier. Tu désacralises la vente dans la maison, c'est quand même quelque chose qui est très pesant. On parle de gros budget euh, et même moi, j'arrive à le prendre comme un jeu. Non, mais c'est une performance. Je lui ai fait confiance et aujourd'hui, il m'a prouvé que j'ai eu raison.